Alors je vais vous présenter Alerte Tempête de Corinne Boutry aux éditions Gulfstream et dans la collection Étincelles. Alors cette maison d'édition, c'est une nouvelle maison d'édition qui est indépendante, qui est, qui est basée à Nantes, qui publie une grande variété de livres jeunesse mais... Euh, d'une façon très différente mais surtout orientée quand même euh, sur la mer l'écologie euh, euh, ils ont commencé avec une, des publications de cartes postales sur la mer et le, la nature et euh, ils sont donc très sensibles à l'écologie et proposent des documents des romans euh, des albums sur le voyage alors alerte tempête va nous emmener euh, dans un cyclone, cyclone, euh, cyclone Irma, et la narratrice, c'est Salomé. Salomé, elle est babysitter. Et elle va euh, être confrontée à ce cyclone euh, pendant, euh, pendant toute, une, toute une soirée. Au début, le cyclone, ça ne devait pas être très fort. Et puis finalement, c'est très fort. Donc, elles sont obligées, elle et la petite fille qu'elle garde, sont obligées de partir de la maison et euh, vont euh, aller d'aventure en aventure. L'action se passe bien sûr dans une île tropicale euh, qui est soumise à ces phénomènes euh, récurrents et violents. Et l'autrice va nous embarquer dans une équipée rocambolesque, à la fois pleine d'humour, pleine d'une aventure palpitante. Et il faut dire que cette, cette autrice, Corinne Boutry, elle est traductrice, elle est correctrice, elle, elle explore de plus en plus l'univers de la littérature jeunesse et elle anime aussi des ateliers d'écriture. Dans ce roman, donc, on va aborder franchement la question du réchauffement climatique et toutes les questions qui se poseront de plus en plus dans les années à venir euh, par rapport à ces phénomènes. Euh, et donc Salomé et la petite fille vont, donc, comme je l'ai dit, être obligés de sortir de la maison parce qu'un arbre est tombé sur la maison et ça devient dangereux. Et dans cette équipée, elles, elles c'est une épopée qui vont, où, elles vont, où elles vont rencontrer plein de, plein de personnages intéressants. C'est beaucoup d'humanité. C'est beaucoup de, de, de, de rencontres avec des, des gens un peu improbables et des, euh, des gens sympathiques. Et ce, que, ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est l'illustration. L'illustratrice qui s'appelle Alice Mortensen, c'est assez, euh, assez bien euh, raccroché à l'histoire et surtout, enfin bon le livre est là, mais euh, surtout à l'intérieur du, du livre aussi on a pas mal d'illustrations qui sont, alors à un moment ça se passe dans, une, dans, un, dans un, une, un centre d'hébergement d'animaux et donc elles vont être amenées à euh, s'occuper de ces animaux. Euh, D'autres illustrations aussi qui montrent une mamie qui va, et c'est d'ailleurs aussi l'illustration de la, de la page de couverture, qui va les emmener et les, finalement les sauver euh, dans sa petite voiture électrique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque chapitre est introduit par une phrase de, euh, de quelqu'un de, de, de célèbre, par exemple, euh, lévis Carroll, qui va donc... Euh, introduire ce chapitre qui dit « s'il est impossible de ne pas penser à quelque chose, il reste encore possible de penser à autre chose » parce que justement c'est tellement dramatique ce qu'elles vivent qu'elles sont complètement dans, dans cette histoire. Il y a euh, une autre phrase du Dalai Lama, « Un moyen efficace de combattre l'angoisse est de se préoccuper moins de soi et plus des autres. Quand nous voyons vraiment des difficultés d'autrui, les nôtres perdent de l'importance. » Euh, aussi euh, une autre phrase de Khalid Gibran les tempêtes et les neiges emportent les fleurs mais elles ne font pas disparaître les graines euh, et une autre de, de Mark Twain, la vie est courte rond les, les règles pardonne rapidement, embrasse lentement aime sincèrement, rit sans modération et ne regrette jamais tout ce qui te fait sourire donc euh, voilà, donc des phrases qui introduisent vraiment chaque chapitre et qui conduisent à une aventure où euh, finalement tout se termine bien, bien sûr, mais où euh, le, euh, le positif de cette aventure est vraiment, euh, est vraiment très important.